Le pape doit-il être populaire Réponse, non. Vous pouvez disposer. Mais tout dépend du sens du mot populaire. Le sens populaire qui émane du peuple, qui représente la volonté populaire, qui fait qu'un peuple se reconnaît comme peuple, en ce sens-là, pourquoi pas, le pape pourrait être populaire. Mais si vous êtes venu ici, c'est plus pour un sens, le pape populaire comme ce garçon, il est tellement populaire, tu as vu, il ne s'intéressera jamais à moi. Le garçon populaire que tout le monde aime bien. Ça marche aussi pour la jeune fille. Hein? Mais curieusement, c'est souvent un autre adjectif dans la bouche des garçons quand une fille intéresse tout le monde. Populaire dans le sens tout le monde s'intéresse à lui, tout le monde l'aime. Là, le pape ne doit pas forcément l'être. Un tel pape ne correspond pas exactement à l'avertissement de Jésus. Vous serez détesté. « Des peuples à cause de moi, on vous chassera des synagogues ». Un pape qui voudrait être populaire en ce sens-là, c'est un pape qui dirait toujours et en toute situation ce que les gens attendent, ce qu'ils veulent entendre. C'est un pape qui ressemblerait un peu à ces hommes politiques qui savent très très bien s'adapter au cadre où ils sont pour dire exactement dans ces cadres-là ce qui convient pour que l'auditoire soit content. De tels hommes ou de telles femmes, nous le savons, peuvent monter très haut dans les gouvernements. Un pape aimé par tel groupe sera mal aimé par tel autre groupe. Mieux, un vrai pape, un bon pape, sera en principe aimé pour tel aspect de son pontificat et mal aimé pour tel autre aspect de son pontificat par les mêmes gens qui ne seront pas à fond pour tel pape ou à fond pour tel autre pape, mais seront nécessairement dérangés par tel ou tel aspect de la doctrine de tel ou tel pape. Et c'est normal, parce qu'en principe, ça c'est fidèle à l'enseignement de Jésus, l'évangile n'est jamais lisse et complètement lisse pour tout le monde. L'évangile forcément est là pour nous rappeler, nous ramener à quelque chose d'exigeant, quelque chose qui nous euh, déplace un petit peu. Donc le pape qui passe et qui est lisse et qui plaît à tout le monde, je ne suis pas sûr que ce soit le pape le plus fidèle à l'évangile. Je vous propose aujourd'hui donc de faire un, un petit état des lieux de quelques-uns de nos derniers papes pour finir particulièrement sur le pape que nous avons sur l'affiche de ce jour. Puisque, même si ce n'est pas moi qui ai prévu la mort du pape Benoît, je dois bien remarquer que le contexte est assez intéressant. Bienvenue Louis-Marie. Le contexte est intéressant dans le sens où, vous avez peut-être vu sur les réseaux sociaux certains groupes, certaines communautés de personnes qui euh, émettent des textes, des panégyriques, des messages de soutien, de prière très beaux, très longs et qui ont un succès grand. Et c'est beau de voir des gens qui prient pour euh, Benoît XVI. Mais je ne peux m'empêcher de penser. Si l'affluence des messages de sympathie, de soutien, de regret est uniquement portée par l'amour du pape défunt, ou traduit-elle peut-être une certaine forme de regret L'affluence de likes autour des images sur le cercueil de Benoît XVI émane-t-elle uniquement de l'amour de celui qui était le pape avant ou est-elle aussi peut-être manifestée, motivée par une certaine gêne ou désaffection de celui qui est le pape maintenant Je pose la question. Et je ne pense pas qu'elle soit absurde, parce que c'est toujours gênant de dire du mal du pape, mais c'est plus facile quand on n'est pas très à l'aise avec tel ou tel pape, dans son très très très fort tel autre pape. Le pape François est très populaire, le pape Benoît était très populaire, mais peut-être pas exactement dans les mêmes cercles et auprès des mêmes gens. La vraie question qui est du coup, derrière ce topo aussi, c'est si le pape actuel, le pape François, n'est pas toujours aussi populaire qu'était le pape d'avant, est-ce que c'est 100% de sa faute Ou est-ce qu'il y a aussi quelque chose chez nous qu'il euh, faudra convertir pour changer notre attitude Ça, ce sera la deuxième partie qui s'inspirera fort largement de l'excellent topo du frère Aymeric Jardin que certains ont déjà eu dans cette salle. La première partie remonte un petit peu plus haut pour voir les moments, enfin quelques moments, où les papes ont choisi de ne pas être populaires du tout. Pape très populaire qui était avant le pape Benoît, c'est évidemment saint Jean-Paul II. « Do not be afraid, n'ayez pas peur, ouvrez toutes grandes les portes au Christ. » Tout le monde était à fond derrière le pape Jean-Paul II. Le pontificat très très marqué par un profond engagement social autour de la dignité de l'homme contre le régime soviétique où les gens ont des bottes avec des fermetures éclairs. C'est le même pape qui a pondu 129 conférences de, 100, de 1979 à 1984 sur le livre de la Genèse, l'homme, la femme, le don, la théologie du corps, sur l'anthropologie biblique Jean-Paul II montre que le corps créé à l'image de Dieu a pour vocation première de permettre la communion entre l'homme et la femme. Il donne le versant positif de ce qui sera ensuite la base pour euh, pouvoir soutenir le fait que l'Église ne vous pousse pas des masses sur le chemin de euh, la fornication, la masturbation, l'acte homosexuel, la contraception et euh, plein d'autres choses. Et ça, c'est un des points où Jean-Paul II a été le moins suivi et le moins aimé, de donner de manière systématique répéter presque, euh, enfin, ça, ça devenait très, très très très fréquent dans son enseignement, à quel point la sexualité était en train de perdre son, sa vocation première, d'être un langage profond de l'amour de l'homme pour la femme et de Dieu pour son Église, et d'être simplement un, un, un, un langage comme les autres pour euh, passer un temps sympathique. Et là le pape a pris des risques grands de perdre une partie des jeunes, de perdre beaucoup de gens dans l'Église, parce qu'il croyait que c'était vrai. Ce même pape rappelle souvent l'enseignement de l'Église qui concerne la contraception, rappelle souvent l'impossibilité de récurrir à la plupart des méthodes qui vous sont aussi proposées, comme vous ne pouvez pas avoir des enfants. Bref, il a pris beaucoup, beaucoup, beaucoup de risques. Dans ma petite vie de petit prêtre, ces questions-là font quand même partie des top 3 ou 4 des grandes difficultés pastorales, où les personnes honnêtes, gentilles, de bonne foi, qui veulent faire bien, se retrouvent vraiment face à leurs limites. quoi. On est deux, on ne peut pas avoir d'enfants, pourquoi est-ce que l'Église m'interdit ça On est deux, on est des garçons, on s'aime vraiment, pourquoi est-ce que l'Église m'interdit ça on, est, voilà, on, est, euh, on a déjà sept enfants, on a vraiment de la peine avec notre tableau billings, on essaie vraiment de faire bien pour que l'Église nous interdit ça. C'est chaud, chaud, chaud. Hein? Et Jean-Paul II a été très, très, très, très, très constant. Euh, de même pour la question de l'avortement, l'embryon est une personne... Pardon, pas d'une personne, est un être humain dès la fécondation, a le droit à la dignité de la personne. Tout avortement constitue selon lui un meurtre, constituant une atteinte fondamentale au dit commandement. Et ça, il l'a répété pas mal aussi. Donc Jean-Paul II, à la fois extrêmement populaire, mais en même temps très régulier sur les sujets et les interventions, où les journaux étaient scandalisés par sa rigueur, par son côté arriéré, moralement parlant. Je remonte un peu, nous arrivons à Paul VI. C'est lui qui avait commencé cette grande mode, en plein dans les années 70, à rappeler peut-être euh, certaines choses. Il y avait des grands moralistes, dont certains éminents moralistes dominicains, qui avaient écrit au pape Paul VI pour lui dire que, quand même, sur la question de la pilule ou la question de la contraception, il fallait s'élargir un petit peu. Et beaucoup, beaucoup de gens, d'évêques, pensaient que le pape devait euh, euh, dégager un peu le sujet. Et c'est le pape qui a décidé de prendre le sujet, de dire, voilà, ça c'est réservé pour moi, jusqu'à ce qu'il ponde, ou mané, vitée. Est-ce que tout le monde ici a lu au moins une fois dans sa vie « Oumani Vité » C'est bien, Timothée, le seul garçon honnête de cette salle qui dit « Non, je ne l'ai pas lu, euh, quelqu lu ». Quelqu'un l'a lu Ouais Par humilité, je ne vais pas dire son prénom aux gens de YouTube. C'est très bien. Euh, il faut le lire avant de se marier. Franchement, c'est très, très, très, très bien. Si on remonte très, très, très, très, très, très loin... Vous avez en 1531 un pape qui prend un très très gros risque. Lorsqu'il refuse d'annuler euh, de reconnaître la nudité du mariage d'Henri VIII pour une personne, pour une règle de l'Église, il va perdre toute l'Église d'Angleterre, qui aujourd'hui représente quand même 110 millions de croyants. Autre sujet sensible de Paul VI, la liturgie. Il y aura une conférence sur ce sujet à la fin de l'année, euh, Vatican II, la fin de la liturgie. Point d'interrogation. Euh, Paul VI a été extrêmement vigoureux pour essayer vraiment de mettre en œuvre la volonté du Concile sur la liturgie. On en parlera plus longuement une autre fois. Mais il a pris de grands risques. Il s'est mis beaucoup de gens en face de lui. Nous savons bien en France comment la chose a pu être douloureuse. Avec tous ces exemples, nous voyons combien il serait plus simple pour ces papes de simplement mettre certains sujets sous le tapis. Ça ne veut pas forcément dire aller contre ce que les papes d'avant ont dit. Mais ce serait très, très facile de simplement pas en parler pour rester populaire, pour rester audible, prendre certains sujets de ne voilà, de pas, de pas du tout en parler. Parce qu'au fond, euh, quand un couple homo, quand des jeunes qui veulent s'installer ensemble avant le mariage me disent « ben en quoi ça regarde le pape ?» De fait, ça ne regarde pas du tout le pape. Le pape se fout complètement de ce que vous faites avec euh, votre corps. Euh, complètement. Par contre, son souci, c'est le salut de vos âmes, le salut de chacun Chacune des âmes dans l'Église. Et s'il croit vraiment que euh, certains actes ne sont pas bons pour notre âme, alors il revient, il revient, il revient à marteler des choses qui ne sont pas agréables à entendre. J'arrête mon petit retour en arrière et je vais très en avant, comme promis, vers notre pape François. C'est là où je m'inspire fort largement du bon travail du frère émeric Jardin. Merci frère émeric Jardin, qui a bien travaillé à Prédiveillon. Le pape François souffre d'un certain déficit de popularité dans certains cercles de l'Église, en particulier, peut-être, dans cette salle. Euh, il faut l'admettre. Alors que vous avez peut-être remarqué que le pape François souffre, enfin, a une très bonne popularité dans beaucoup, beaucoup de gens qui sont loin de l'Église, qui le voient uniquement par certains médias, qui disent « Ah, vous avez de la chance d'avoir un super pape en ce moment. » Moi, ça m'arrive souvent, même dans les la grosse, grosse situation de gros, gros scandale sexuel où les personnes, parfois dans la rue, sont un petit peu, un petit peu, un petit peu pas très contentes, Ils disent « Mais heureusement, dans toute cette tempête, vous avez un pape super. » Des gens qui vraiment connaissent pas grand-chose de l'Église. Peut-on aimer ce bon pape François Pas simple, puisqu'il y a tellement de choses chez nous, hein, chez lui, dans son discours, dans son instrument qui déplaisent. Je laisse le sujet liturgie de côté parce qu'on en reparlera une autre fois. Un des grands sujets difficiles qui a beaucoup fait parler, c'est le sujet des migrants, ou quand même, est-ce que le, ce que dit le pape François sur les migrants peut s'entendre On n'est pas parfaitement d'accord avec lui. Et si on est catholique, est-ce qu'on peut vraiment dire ça Un certain nombre de catholiques français semblent vraiment n'a pas apprécié non seulement ce discours ou cette doctrine, mais du coup la personne qui le dit, en ne reconnaissant pas forcément son autorité. Ça, ça n'est pas très anodin. C'est même un certain choc quand ça passe d'une gêne personnelle sur tel ou tel enseignement à toute une soirée où on va juste taper sur tout ce qu'a dit le pape en une semaine pour montrer à quel point le pape d'avant était mieux ou le pape d'après sera mieux. Et on attend que ça change et tout ira bien. J'ai entendu il n'y a pas si longtemps la phrase suivante, mais de toute façon, tant que l'Église ne sera pas sortie de son progressisme effréné, on ne pourra pas rien faire et la foi ne grandira pas, ni en France, ni en Europe, ni dans le monde. Bref, c'est euh, assez fréquent. Du coup, trois questions. Trois questions. Pourquoi n'aime-t-on pas le pape François Qu'est-ce qui en nous résiste au fait de le suivre simplement comme on suivait facilement le pape Jean-Paul II, le pape Benoît Pourquoi c'est assez grave qu'il en soit ainsi Comment faire pour se donner quelques tuyaux, quelques tips pour aimer plus facilement le pape François Pourquoi on ne l'aime pas Pourquoi c'est grave Comment on peut faire pour l'aimer mieux Et à la première question, c'est important de voir le rôle des médias, des médiations de l'actualité dans le fait qu'on a de la peine avec le pape François. Et qu'au fond, si certains ont de la peine avec le pape François, c'est en grande partie parce que les journaux ont décidé qu'il en serait ainsi. On lui a mis une belle étiquette du pape progressiste. Et du coup, puisque euh, moi, je ne suis pas progressiste, je ne vais pas suivre le pape François. Ça, c'est un gros défaut, je pense, des journaux, de projeter sur l'Église, et de projeter sur les fonctionnements de l'Église, en particulier de la curie, les modèles de l'entreprise, les modèles du monde, les modèles de la politique. Si le, confa... si le conservatisme, c'est le fait de euh, conserver ce qui a été donné... De transmettre ce qui a été transmis. Alors nous sommes tous, je l'espère, conservateurs puisque catholiques, puisque nous avons une foi que l'on transmet, qui nous a été donnée, que l'on va transmettre à d'autres gens qui n'ont pas encore cette foi. En ce sens-là, oui, conservateur est un mot qui vient bien à la foi catholique. Mais de même, si le progressisme, c'est de prendre soin des pauvres, des miséreux, de ceux qui n'ont rien, de se faire tout à tous, c'est de vouloir que les petits savoir ce qu'il leur manque. Alors oui, nous sommes aussi tous ici, je l'espère, progressistes, en tant que nous voulons vraiment un, un équilibre social, le fait que chacun puisse manger à sa faim et que l'amour du prochain soit la règle qui dicte les sociétés. Et donc ce prisme de conservateur progressiste tel qu'il est compris par les politiques ne marche pas sur l'Église, qui est essentiellement conservatrice et essentiellement progressiste, je le crois. Mais ça n'empêche pas les journalistes de le plaquer sur les papes, et en particulier sur les deux derniers, on avait quand même un, une sorte d'aspect binaire qui a beaucoup plu aux médias, le pape Benoît, allemand, très conservateur, et un, le pape latino-américain, très progressiste. Et à partir des moments où les médias ont décidé de mettre cette bipolarité entre ces deux papes, bah forcément, tout ce qu'ils disent, tout ce qu'ils font, tous leurs écrits, tous leurs encycliques vont être un petit peu relus à travers ces deux prismes-là. Donc, méfions-nous beaucoup de ce, euh, cette espèce de, de prisme forcé dans lequel on vous invite à lire les propos ou les discours des papes. Et le mieux, pour savoir ce qu'un pape dit, c'est de le lire dans son texte à lui, et pas dans la citation de la Nef ou dans la citation de la Croix, qui, curieusement, n'est pas toujours la même citation, vous avez remarqué, Pas forcément le même passage, plus ou moins long, on ne cite pas la même chose. Alors que vous avez quand même, par rapport à d'autres hommes politiques ou à d'autres hommes d'État, euh, un site qui s'appelle Vatican.va ou Vatican News, où vous avez quand même l'intégralité d'à peu près tout ce qui sont les vraies déclarations officielles du pape François. Ce n'est pas très compliqué à trouver ce que dit vraiment le pape. Quand un, une encyclique sort, plutôt que d'aller voir euh, sur le salon belge les 12 points scandaleux de l'encyclique qui vient de sortir, c'est bien d'aller lire l'encyclique. C'est même mieux. Alors peut-être que vous trouverez de fait... Les 12 points, vous en trouverez peut-être d'autres qui vous choquent. Vous trouverez aussi les 16 points ou les 14 points excellents que le Salon Beige n'a pas cités et vous vous dites « Ah, mais ça, c'est formidable. » D'accord Et je dis ça, ça marche aussi dans l'autre sens. Hein. Il y aura certains, certaines, certains documents où la Croix va prendre que 5-6 paragraphes qui sont les plus mielleux -le et sympathiques et oublier peut-être les paragraphes qui sont un petit peu plus nerveux. Bon, c'est comme ça. Les journalistes coupent, ils découpent, c'est un peu leur métier. Mais vous, si vous voulez vraiment savoir ce que le pape dit, il faut lire tout ce que le pape euh, dit. Qui, par exemple, a lu Fratelli Tutti dans cette salle Excellent. Euh, qui a lu date aussi dans cette salle Ah, Pas mal, quand même. Vous avez vu, je n'ai pas levé la main. Oh, la honte. Euh, je n'ai pas encore tout fini. La cloche sonne. Il n'y a personne pour les complis. C'est la crise. Euh, bon. C'est pas grave. Donc, il faut lire tout ce que le pape écrit pour savoir ce que le pape dit. Évidemment, vous n'allez pas vous mettre maintenant à lire toutes les enseignes de tous les papes, mais vous pouvez demander à des gens, dont c'est le métier, euh, les trois, 4, cinq textes qui vous semblent vraiment importants pour avoir une bonne idée des enseignements de l'Église de ces 30 dernières années. Une fois que vous aurez eu les cinq, vous en donneront d'autres, ne vous inquiétez pas. Et sur tel ou tel sujet, si vous voulez savoir ce que le pape dit, Enfin, plutôt que d'aller taper euh, sur tel ou tel blog, allez peut-être voir un prêtre, allez peut-être voir une religieuse, allez peut-être voir votre papa qui a lu les textes, plutôt que de vous fier à des choses trop rapides. Bien. Um, blum, blum, blum. Une certaine sociologie, c'est la deuxième raison pour laquelle on a de la peine avec le pape François, aura de la peine parce qu'il y a eu plusieurs papes successifs pardon, pour qui une certaine franche classique du catholicisme était les bons chrétiens. Nous étions, je me mets dedans, vous avez remarqué, hein. nous étions les bons chrétiens du pape Benoît, les bons chrétiens du pape Jean-Paul II, les bons chrétiens du pape, euh, enfin bref, les bons chrétiens face au monde qui nous tapait dessus. Il était euh, assez gratifiant de se sentir soutenu par un pape dans un certain combat contre le monde qui essayait de nous détourner de l'évangile. Et euh, en particulier sur les questions morales, il y avait quelque chose de bon d'être vraiment, soutenu dans une attitude un petit peu combative. Euh, et c'est sans doute ce qui a permis à l'Église de France d'avoir un certain regain de vitalité après le printemps de l'Église, comme dit le frère Pavel, euh, des années 70. Ces catholiques-là ont eu l'habitude d'être les vrais, les vrais cathos, ceux qui n'avaient rien à se reprocher, ceux par qui l'Église se les vrais un jour, ceux qui ont défilé pour l'école libre comme pour la manif pour tous, ceux qui défilent pour la vie, pour la famille, pour le mariage. Bref, ceux-là, qui sont les catholiques modèles, ont certains angles morts dans leur doctrine, dans leurs valeurs, dans leurs croyances. Et le pape François, assez rapidement, est allé taper dans ces angles morts-là. Plutôt que de se dire, bah tiens, on n'est pas si parfait que cela. Le pape nous montre que sur tel ou tel point, on n'est peut-être pas aussi en ligne avec l'Évangile qu'on pensait. Plutôt que de faire ça. Ces milieux-là, auxquels nous appartenons souvent, se sont plutôt dit « Ah mais non ce pape, il n'est pas si formidable, il ne nous soutient pas comme euh, on nous a toujours soutenus, et on va peut-être attendre le pape suivant qui, lui, sera euh, plus sympa avec nous ». Et c'est dommage de ne pas accepter un pape qui brosse pas autant dans le sens du poil une certaine sociologie catholique, euh, alors qu'il dit certaines choses qui sont vraiment l'esprit de l'Évangile, par rapport euh, ben voilà, certaines options de tel ou tel groupe va contre l'esprit de l'Évangile. Prenons par exemple, je sens l'ambiance qui chauffe dans cette salle, la question des migrants. Ce que dit au fond le pape François, c'est que simplement un chrétien ne peut pas fermer les yeux face à un homme qui souffre et un homme qui meurt. Ce n'est pas très choquant de la part du viqueur du Christ de dire cela. On n'attendrait pas trop d'autres choses. Le pape réveille nos consciences par rapport à des drames. Après, il y a la question des solutions politiques concrètes. Et là, moi, je crois sincèrement que ce n'est pas le domaine du pape François que d'envisager les solutions politiques concrètes. Lui constate un certain drame, des gens qui meurent. Il essaye de réveiller le monde à cette réalité terrible. Mais ce n'est pas à lui de décider euh, qui va entrer où et dans quel pays. Le pape, ça n'est pas son job. Et Jésus, vous remarquerez, n'a pas exactement fait cela. Jésus n'a pas arrêté de dénoncer les injustices et la pauvreté, mais ce n'est pas lui qui concrètement a mis en place des structures pour que la pauvreté disparaisse. Jésus a prêché pour réveiller l'humanité, la convertir. Et c'est ensuite la conversion de l'humanité qui va prendre son temps, mais qui doit, en prenant aussi en compte les biens de tel ou tel état, faire entrer cette charité du Christ au service du prochain qui est en train de mourir. Le message de l'Église dérange, tant que nous ne serons pas au ciel, c'est un message qui nous dérangera. Fratelli Tutti, moi, m'a excessivement dérangé au début, je me suis dit, mais qu'est-ce que c'est que ce, ce texte très très politisé Mais au fond, il y avait certaines choses qui sont faites, de fait des thèmes repris par tel ou tel parti politique, mais qui étaient aussi des thèmes que Jésus aborde très très très, très souvent. Donc le thème de l'amour inconditionnel du pauvre du prochain... Ce n'est pas une invention euh, du communisme, c'est quelque chose que le Christ nous dit sans arrêt. Donc ça, je pense qu'il y a un vrai point, de ne pas avoir été capable de reconnaître que sur certains points, un catholicisme traditionnel, français, américain, tout ce que vous voulez, était euh, aveugle sur tel ou tel point de sa doctrine qui n'était pas conforme à l'Évangile, que le pape est allé taper très fort dedans, que la première réaction, ça a été plutôt... Ce pape n'est pas le pape qu'on veut, et pas d'abord, ce pape nous invite à faire tel ou tel pas dans cette direction. Deuxième point, question, pourquoi ce euh, désamour du pape est grave Et là, on va redire quelques petits points théologiques pour euh, comprendre pourquoi ça n'est pas formidable de réagir comme ça. Le pape, c'est le successeur de Saint Pierre. Avant François, il y a Benoît, avant Benoît, il y a Jean-Paul, avant Jean-Paul, il y a Paul, avant Paul, il y a Jean, avant Jean, il y a Pie. Avant Pi, je ne sais plus qui il y a Pi aussi. Bref, il y a plein de Pi. Jusqu'à euh, Clément, Clay, l'un. Oh, on aime la messe. Jusqu'à Pierre, le pécheur de Galilée. Pierre à qui le Seigneur a dit, tu es Pierre, et sur cette pierre je bâtirai mon église, et les portes de l'enfer ne tiendront pas contre elle. Je te donnerai la clé du royaume des cieux. Pierre à qui Dieu a donner à confier la garde de ses brebis. Pierre, -tu « Pierre, m'aimes-tu Seigneur, tu sais tout, tu sais bien que je t'aime, sois le pasteur de mes brebis, sois le berger de mon troupeau. » Saint Pierre et ses successeurs ont reçu du Christ en personne la charge d'être les bergers du troupeau du Christ. Commencer à prendre conscience de cela, c'est prendre toujours plus conscience du respect que nous devons au Saint-Père. Et là, je vais revenir sur mon premier sens du mot « populaire » plusieurs fois. « Populaire » comme qui marque l'esprit d'un peuple, qui est ce qui unit le peuple. Le pape est garant de l'unité du christianisme. Il est garant de l'unité de la foi. Nous sommes catholiques, romains, puisque nous sommes de l'Église fondée sur le sang des martyrs de Pierre et Paul. Nous sommes catholiques uniquement parce que Pierre, soutenu par la grâce de l'Esprit Saint, maintient depuis 2000 ans, par ses successeurs, l'unité de la foi. C'est ici qu'on voit deux choses. D'abord, à quel point c'est injuste de ne pas aimer le pape et aussi, à quel point c'est dangereux de critiquer ouvertement le pape. Nous ne pouvons pas, je crois, être euh, des témoins publics de la dissolution interne du corps mystique du Christ qu'est l'Église, du peuple de Dieu qu'est l'Église. Critiquer ouvertement le pape c'est finalement montrer qu'il n'y a pas d'unité dans ce corps que nous disons formé ensemble. Quand vous avez des musulmans, des protestants, des anglicans qui entendent les catholiques dauber contre le pape François, vous avez des personnes pour qui ce n'est pas du tout lisible de voir que ces catholiques se sentent unis entre eux sous la tête euh, du vicaire du Christ qui en marque l'unité. C'est pourtant une des choses très précieuses que nous avons, je pense, comme catholiques, d'avoir une tête qui marque l'unité et permet d'avoir une doctrine unifiée. C'est beaucoup plus compliqué, sur beaucoup de sujets, de savoir qu'est-ce que pense l'islam sur tel ou tel sujet. Il faut aller dans l'école de telle personne, puis dans le tel machin, puis tel courant. Euh, pareil pour les juifs, pareil pour les protestants. C'est quand vous voulez creuser un petit peu hein, la doctrine pas moi, de la justification chez telle ou telle ramification, même simplement des luthériens... Ça va être chaud, quoi, parce que vous avez beaucoup, beaucoup, beaucoup, beaucoup, beaucoup d'écoles différentes. Pour nous, c'est facile. Vous allez sur Vatican.va, euh, magistère, tag, pif, pif, tous les documents sont là. Vous achetez le catéchisme, vous avez toute la doctrine, tout catholique est censé pouvoir dire. Je dis bien censé pouvoir dire. <rire> ça, c'est dedans, j'y crois, parce que je suis catholique. C'est euh, une certaine unification qui est magnifique. Ça peut faire un peu peur, parfois. mais je trouve ça assez sublime de voir que le Christ met des gens en place pour tenir un certain dépôt transmis de génération en génération. L'Église et le pape sont solidaires. C'est un peu trop facile de se dire, oui, mais je suis catholique, je suis dans l'Église, mais simplement pas avec ce pape-là, j'attends le suivant. Euh, le pape est vraiment le vicaire du Christ sur la terre et euh, on ne peut pas simplement aimer l'Église et critiquer le pape. Et en cela, le pape doit être populaire. Le pape d'un peuple, et ce peuple de Dieu, c'est l'Église. Pape d'un peuple, c'est joli, ça tient. Pape d'un peuple. Que faire si on a un mauvais pape C'est quelque chose qui est arrivé dans l'histoire et euh, ça n'est pas, je crois, une question qui nous concerne directement. Le pape François euh, n'est pas marié, il n'a pas d'enfants, il ne viole pas des gens ouvertement dans le Vatican, comme il y a pu avoir dans euh, l'histoire de la Sainte Église romaine. Il y a des exemples de papes véritablement scandaleux. Et même dans ces périodes-là, vous n'avez pas beaucoup de saints catholiques qui se sont mis en-dessus d'une un, colline pour dire arrêtez de croire au pape, il est un homme mauvais et païen, et faites autrement. Les gens qui ont fait ça euh, ont ensuite quitté l'Église et ont créé des communautés qui marchent parfois aujourd'hui encore très bien et d'autres qui marchent moins bien. Mais le schismatique n'est pas catholique. Le schismatique est contre le pape, et en s'éloignant du pape et de la personne du pape publiquement, en essayant de détourner les personnes du pape parce que le pape est mauvais, il entraîne les gens avec lui et hors de l'Église. Alors que le catholique, on a plusieurs exemples aussi dans l'histoire, qui s'oppose au pape de manière catholique, c'est-à-dire de manière plutôt personnelle, dans la confiance filiale qu'il a envers le Saint-Père, lui peut rester dans l'Église et lui peut devenir un saint. Un Saint-François réagit magnifiquement aux excès de l'Église de son temps par le témoignage personnel de sa vie. Un saint Dominique le fait par le témoignage personnel de sa vie, plus en prêchant un petit peu euh, de manière véhémente. Une sainte Catherine de Sienne va écrire personnellement au pape des lettres vigoureuses, fortes, pour lui montrer à quel point elle n'est pas d'accord avec lui ou qu'il doit absolument revenir à Rome. Donc si vous avez un propos du pape qui vous scandalise, le mieux c'est d'aller le voir. <rire> c'est de lui écrire. C'est comme ça qu'a fait Saint-Paul. Saint-Paul n'est pas d'accord avec Saint-Pierre dans la Bible pour la question de la circoncision euh, des païens. Et plutôt que de dire euh, dans ses lettres, voilà, on n'est pas d'accord avec Saint-Pierre, du coup, j'ai embarqué les gens qui étaient avec moi, on, a fait, euh, on est parti, quoi. Il dit, bah, je suis allé voir Saint-Pierre et je lui ai dit ouvertement qu'il ne devait pas faire ça. Je lui ai dit à lui et il a changé d'avis. Euh, ça ne veut pas dire que Paul est plus fort que Pierre, mais que Paul, comme fidèle, Enfin, il ne faut pas forcément imaginer Pierre avec Satya en-dessus de son trône. On n'est pas non plus dans le Vatican euh, du 1er siècle. Là. Mais quand même, on voit cette, cette primauté de Pierre et Paul qui vient dire à Pierre « Là, tu te trompes, il faut que tu fasses autrement. » Et Pierre qui a dit « Oui, je vais faire autrement. » Et tout se passe bien. Récemment, moi, j'ai été assez touché dans la petite crisounette euh, qu'a créée traditionnisme Custodes et les documents qui ont suivi, de voir euh, la Frate Saint-Pierre aller directement à Rome voir le pape, de voir les mamans de prêtres Partir en pèlerinage à Rome voir le pape, le pape fait un truc, on n'est pas d'accord, on va voir le pape, on dit voilà, euh, nous on a de la peine avec ça, on va le voir lui. <rire> et, euh, et ça a fait un certain résultat. Je suis pas dans les affaires vaticanes, on en parlera une autre fois pour la liturgie, mais c'est assez touchant je trouve de voir que certaines initiatives qui paraissent absurdes, écrire au pape, aller voir le pape, peuvent quand même avoir un certain effet. Pourquoi faut-il vraiment aimer le pape une des grandes critiques que nous lui faisons, c'est un certain manque de clarté dans ses propos qui laisserait croire à certaines hérésies. Mais au fond, si on fait un tout petit peu la part des choses et qu'on regarde l'intégralité de la prédication du pape François, tout ce qu'il dit, tout ce qu'il euh, évoque dans les sujets de ses homélies, de ses prédications, de ses catéchèses, il y a quand même très, très, très, très, très, très, très, très beaucoup de choses qui sont exactement le contenu de la foi et le contenu du credo. Attention de ne pas forcément détourner toutes les phrases qui ne sont pas suffisamment précises du pape pour dire, bah vous voyez, il n'est pas exactement conforme à ce qu'on a dit avant. Si vous avez des exemples très, très, très, très précis de ça, vous me les amènerez, parce que moi, je n'ai pas l'impression que le pape François dise des choses qui ne soient pas catholiques. Il dit parfois certaines choses qui ne vont pas jusqu'au bout, il y a certaines choses qu'il ne va pas dire, alors que d'autres papes, d'autres époques un tout petit peu plus nerveuses auraient dit clairement ces choses-là. Pape-François ne les dit pas, mais tout ce qu'il dit est conforme à la foi. Et je pense qu'il faut d'abord se dire, quand on ne comprend pas quelque chose du pape, que le problème ne vient pas forcément du contenu du texte, que le problème vient peut-être de ma petite tête, qui a de la peine à comprendre vraiment ce que le pape veut dire, ce que le pape dit vraiment dans le texte qu'il me donne. Ça fait 2000 ans que l'Église s'exprime et le pape François qui évoque un sujet ne va pas forcément redire à chaque fois tout ce qu'on a dit pendant 2000 ans. Donc certaines choses qui nous semblent manquées ne sont pas niées. Ça c'est vraiment important comme point. Quand le pape ne dit pas quelque chose, ça ne veut pas forcément dire qu'il le nie. Sauf s'il si y a une, une, une telle absence dure vraiment très très très, très longtemps. Mais que le pape n'évoque pas tel ou tel sujet ne veut pas dire forcément qu'il pense que ce ne soit pas vrai. Important ça. Et donc, prendre vraiment tous les textes, voir ce qu'il a effectivement dit, avoir une interprétation juste de ce qu'il a vraiment dit. Une fois qu'on a fait ce travail-là, de prendre vraiment les textes, peut-être que sur tel ou tel point de détail, on n'est pas d'accord avec le pape François. Très bien. Eh bah, bien, parfait. Sur tel ou tel point, léger ou mineur, on peut exactement avoir un désaccord sur tel ou tel sujet avec le pape. Il n'y a aucun problème avec cela. Si un jour vous devenez euh, diacre prêtres, vous avez quand même un serment de fidélité à faire qui, moi, m'a coûté beaucoup, où vous avez une histoire de soumission de la volonté, de l'intelligence, pas uniquement aux encycliques, mais même, au, même, même assez bas dans l'échelle de ce que le pape peut penser. Pas facile, mais euh, c'est aussi ça, l'unité du corps mystique du Christ, que d'essayer d'être vraiment, de tout son cœur, uni avec ce que pense le Saint-Père et ce qu'il exprime. Si on regarde l'immensité des choses avec lesquelles vous êtes d'accord avec le pape François, c'est très rassurant. La Trinité, euh, tout ce qui est la révélation, le peuple juif, Abraham, Moïse, l'incarnation rédemptrice, la Vierge Marie, la virginité de Marie, Marie-mère de l'Église. Tout ça, le pape croit à hein, la vie éternelle. Tout ça, il aime bien ça. La résurrection de la chair. Il fait, il transmet ce dépôt de la foi essentiel et il veille profondément à l'unité du troupeau. Et donc, prendre tel point vraiment mineur de doctrine pour euh, le mettre devant tout le monde et dire Regardez, le pape, il n'est pas catholique, ou le pape, il n'est pas comme avant, ou le pape, il n'est pas bien va faire beaucoup, beaucoup, beaucoup plus de mal, je pense, que euh, ce que fait lui, le pape, qui essaye de tenir l'unité du troupeau. Il pourra y avoir des questions hein, sur ces sujets-là qui sont un petit peu sensibles. Je sens qu'on va s'amuser. Le pape doit-il être populaire Je repose la question. Si par populaire on entend « attirer la sympathie des gens », je redis « non ». Une telle vision va confondre un sentiment d'amitié naturel que je vais avoir ou pas, pour le pape François en tant que personne, et va confondre cette affection naturelle avec l'amour profond de charité que je vais essayer, moi, comme chrétien, comme catholique, d'avoir pour le pape. Le pape doit-il être populaire dans le sens où il est l'homme qui représente l'unité du peuple de Dieu et de l'Église Alors oui, et cela, ça m'invite à un choix, un choix à poser chaque jour, le choix d'aimer le pape. C'est moi qui vais choisir ou non d'aimer le pape, quels que soient mes sentiments, quels que soient les passions que je peux choisir, les passions que je peux subir, pardon, je peux choisir ici et maintenant d'aimer mon pape, de l'aimer véritablement par un acte de ma volonté, de l'aimer de l'amour, de charité, parce que je suis catholique, parce qu'il est le pape, parce que je suis membre du peuple de Dieu. Nous pouvons poser le choix ici et maintenant d'aimer le pape, parce que nous savons que c'est le salut du monde qui est en jeu, parce que pour que le monde soit sauvé, il faut que l'Église donne le témoignage d'être unie, d'être le peuple de Dieu, corps du Christ, avec à sa tête le Christ, dont le vicaire est assis sur la chair de Saint-Pierre. Choisissons, s'il vous plaît, ici et maintenant, d'aimer le pape François, parce que, si on regarde honnêtement, il n'y a aucune raison de ne pas l'aimer. Alors que vous avez Beaucoup de raisons de l'aimer d'un véritable amour, de charité. Et cet amour doit vraiment se manifester dans la vraie vie. Aimer le pape François, ça n'est pas uniquement euh, ne pas dire de mal de lui. Ça doit être de prier pour lui chaque jour. C'est quand même un des papes qui a demandé le plus que l'on prie pour lui, pour qu'il ait la force de porter sur ses épaules le poids de la barque de Saint-Pierre. Aimer le pape, ça va être aussi de le défendre quand il est attaqué, dans certains cercles peut-être auxquels nous appartenons ou que nous fréquentons, défendre le pape et faire du mieux que nous pouvons pour euh, justifier, comprendre sa pensée et en rendre compte. On peut décider d'arrêter de tolérer telle ou telle critique du pape François. Enfin, on peut exprimer son amour envers le pape en se rendant au Journée mondiale de la jeunesse avec le Dominicain de la de Toulouse, l'association prédication, qui euh, vous emmène à Lisbonne. Et en cela, vous pourrez entourer le pape François, faire un véritable acte de, de religion en montrant l'unité du corps du Christ uni autour de son Saint-Père. Vous serez alors un membre visible du peuple de Dieu. Et là, vous aurez devant vous le pape populaire, non pas qui fait du populisme, mais qui est le chef du « Peuple » qui unit le peuple. Et en allant à Lisbonne, vous montrerez que la jeunesse catholique française l'aime, qu'elle est derrière lui. Et vous montrerez au monde entier que l'Église catholique, corps du Christ, temple de l'Esprit, peuple de Dieu, est une, unie derrière son pasteur, chef de son peuple. Amen Ça y est, j'ai fini Est-ce que nous avons des petites questions Ouais, tu veux des courants Dans ces mesures, euh, dans les périodes où l'avantage est franchement euh, bah, mauvais, comme vous l'avez écrit, l'étape suivante, je peux essayer de, re, de réparer un peu tout, tout le bazar qu'il a mis, et notamment d'un point de vue de la question de, de l'infaillibilité totale. C'est ça qui est fort intéressant. Dans les papes mauvais que j'ai pu décrire, ils n'ont pas tellement mis de bazar dans la doctrine. Les papes qui ont eu des enfants, les papes qui ont vraiment dépensé des fortunes, n'ont pas changé la foi à leur avantage. Un Borgia aurait pu tout à fait changer vraiment la foi pour dire, bah, à partir de maintenant, pour aller au ciel, il faut verser chaque année euh, tant au souverain pontife. Il n'a pas fait. On aurait pu changer euh, certaines doctrines sur le purgatoire, certaines doctrines sur le ciel pour assurer vraiment l'opulence la, la, la, la, la, de la famille du pape. Ils ne l'ont pas fait. Donc, quand tu regardes la foi, les papes mauvais, les papes pécheurs, n'ont pas changé le contenu de la foi. Il n'y a pas de pape qui ait dû rattraper le coup. Enfin, voilà, le pape, il s'est quand même gouré, il a dit ça, alors qu'on va changer. Il n'y a pas d'exemple de pape qui, euh, qui aurait vraiment détourné ou la foi ou la morale à son avantage. Un protestant dans la salle me dirait, bah, « euh, Frère, euh, les indulgences, euh, tout ça, ça, pour construire... Euh, » La musique Saint-Pierre de Rome. Bon. Euh, oui, il y a eu de fait une façon de prêcher les indulgences, en particulier par les dominicains célèbres. Vous connaissez tous la petite citation de Hermann Tetzel. Euh, When das Geld im Kassel klingt, die Seele im Himmel springt. Ce qui se traduit quand les petite pièce fait clink clink dans la caisse. La âme monte vers le paradis. <rire> Une jolie petite rime d'un dominicain qui était déjà poète de ce temps pour montrer que toi il y en a donné des sous, toi y en a libéré les âmes du purgatoire. Et donc dès que le, la pièce touche, pouf, l'âme s'envole. Et ainsi nous avons pu construire Saint-Pierre-de-Rome, sans quoi nous n'aurions pas pu. Est-ce qu'une telle prédication est excessive Oui Louis-Xavier, elle l'est <rire> Elle est excessive, puisque ce n'est pas l'automatisme du bruit de la pièce ou de la somme d'argent qui sauve les âmes. Par contre, est-ce qu'il est vrai que les mérites, le fait d'accomplir des œuvres pour l'Église, en priant pour le Saint-Père et en voulant convertir le monde, peut avoir un effet sur les âmes du purgatoire Ça, moi, je crois que c'est vrai. Un protestant ne sera pas tout à fait d'accord. Il dirait que le purgatoire, c'est une invention de l'Église romaine, la grande prostituée de Babylone, pour, euh, pour se faire des sous. Et moi, je ne pense pas. Comme catholique, je vais me dire, « Ben non, le purgatoire, on s'en est sans doute servi pour euh, des motifs mauvais, mais la doctrine en elle-même du purgatoire, telle qu'elle est définie et répétée, elle, elle est vraie et juste. » Et on en trouve des fondements dans le livre des Maccabées, au chapitre ta ta ta Tata enfin bref, il y, y a quand même des textes où l'Église prie pour les morts, où, où le peuple juif déjà prie pour les morts, et l'Église a pris du temps pour définir le purgatoire, c'est vrai, mais une fois qu'on l'a défini, ce n'était pas un pape d'après qui dit ah, « Abinou, on a fait ça pour les sous, on annule le purgatoire, on le ferme. <rire> » Plus de purgatoire. Même si, de fait, vous avez peut-être été à certaines célébrations on vous a dit que le purgatoire n'existait pas ou plus, mais non, il est toujours là. Et comme disait je ne sais plus qui, quand les gens disaient « Très Saint-Père, que pensez-vous des gens qui ne croient plus à l'enfer ?» Ils répondaient « Ah, ils feront bien quand ils y seront. <rire> » Il avait beaucoup d'esprit. Une autre question peut-être. Oui, Vendry Moi, je pense qu'il sort un peu de son rôle de papouille. S'il se met vraiment de haut de sa chair avec son chapeau, et il dit « le président de la France devrait, après-demain, prendre telle ou telle décision », je pense que ce n'est vraiment pas son travail. En même temps, qu'on qu donne un la c'est de le dire, et Donc, de, de, de des bah, Je sais bien, oui. Mais euh, si, si ça se passe dans l'autre sens, imaginons que un jour peut-être converti par euh, l'immensité théologique de son prénom, euh, Emmanuel Macron se dit euh, « Je veux être euh, le président euh, où Dieu est avec nous. » Et Emmanuel... Euh, C'était l'hymne des GMJ euh, 2000, quand vous n'étiez rien. <rire> euh, il se dit bah « Voilà, très sympa, je suis en train de réfléchir à tel projet de loi, qu'est-ce que vous en pensez ?» Et là, on pourrait imaginer que le pape transmette à euh, la congrégation pour... Euh, ce serait Coronum, le Dicaster, pour les... Là, et on, qui donnerait une réponse. Ben voilà, merci beaucoup pour votre réponse. Nous pensons sur vos questions précises, ça, ça et ça et ça. Très bien. Mais ce n'est pas le pape qui va aller taper euh, à la porte du président pour dire il faut faire ça, c'est ça qu'il faut faire. Je pense qu'il puisse donner un avis très bien, qu puisse... Euh, mais ce n'est pas à lui d'organiser concrètement la mise en œuvre pratique de l'Évangile sur Terre. Je ne pense pas. On y a cru longtemps. Hein. Ce, ce que je viens de dire, c'est une phrase... Euh, vous n'entendrez pas exactement de la même façon dans un topo au pèlerinage de Chartres, c'est sûr. Mais saint Thomas lui-même, qui existait avant le pèlerinage de Chartres, euh, distingue le glaive temporel et le glaive spirituel, et dit que c'est une bonne chose que le roi, ou que celui qui gouverne, ne soit pas directement le religieux ou le clerc ou le pape, pour qu'il y ait une bonne distinction de ce qui est euh, César et de ce qui est Dieu, comme dit Jésus. D'autres questions Oui, Mathilde Ou les résoudre ou de, bah, de partager des interrogations et des incompréhensions. En fait, personnellement, moi je critique de pas à certains égards, mais c'est une situation qui est extrêmement mal à l'aise. le fait de le verbaliser, c'est aussi euh, bah, une manière d'essayer de mettre des mots sur mes interrogations et je vous pouvoir euh, obtenir des réponses quand je le critique. Ouais, après ça dépendra, je pense, du sujet mais aussi du public. Par exemple, si moi je vais voir mon, mon père spirituel, pour lui demander, euh, voilà, je ne suis vraiment pas à l'aise avec tel texte du pape François, je pense que ça, ça, ça, c'est pas conforme à tel document, j'ai de la peine à le comprendre. Et là, on va discuter ensemble, il va essayer peut-être de m'aider, de m'envoyer vers tel ou tel bouquin. Là, j'ai de fait critiqué le pape, mais c'était aussi dans une optique de progression personnelle. Alors que si euh, je viens ici, devant vous, et je dis, ben voilà, je viens de lire tel encyclique, c'est absolument n'importe quoi, il faut absolument qu'on s'organise, qu'on fasse front et qu'on crée une société de résistance à tel ou tel truc de doctrine du pape François, qui n'a aucun sens. Et on va retrouver la vraie doctrine de toujours, du pape machin et du pape bidule, et on va créer, je sais pas, des activités qui iront... Euh, mmh. Tu sais ce que je veux dire On va essayer de, de Alors, vraiment... vous avez à un certain de qui ont ont dit Oui, ils sont allés voir le pape. C'est ça que j'ai de dire. c'est pas très utile de tourner les gens contre le pape, c'est très utile d'aller voir le pape. Je ne suis pas sûr que ce soit bon de tourner les gens contre le pape. Vous avez des articles des tribunes de, dans le Figaro de gens qui se disent catholiques et qui écrivent pour euh, imposer des réformes au Vatican sans faire confiance à la façon dont marche l'institution en allant plutôt remonter vers le pape, dire les choses au pape. Je ne suis pas sûr que ce soit des bonnes choses, moi. d'essayer de forcer par l'extérieur le pape, par la pression médiatique, par la pression politique, ou par quoi que ce soit. Après, si le pape est absolument sourd à toutes les sollicitations qui viennent du bas, là, c'est pas bon. Mais le synode sur la synodalité nous, nous montre je crois. Une, en tout cas, une, dans le projet, une idée d'essayer quand même d'écouter ce qui vient de la base. Donc, écrivons au pape. Après, on pourrait peut-être discuter en privé autour d'un petit bout de, de truc. Euh, sur quel sujet les critiques sont là. Et pour voir en particulier si c'est vraiment des points précis où le pape euh, vous semble être dans le pâté ou si c'est sur des choses plus graves. Sauf si vous voulez en parler maintenant. Moi, je suis très chaud, mais... Euh... Très. Mais, mais peut-être... Que... pas tellement sur des, sur des textes euh, et sur des écrits. J'ai pas assez de connaissances là-dessus euh, ouais. pour pouvoir me permettre de remettre en question les écrits. Mais c'est plus sur des actes que je ne comprends pas que les par-coses. Oui. C'est assez vague hein, pour moi là du coup, comme, euh, mais on en parlera peut-être euh, un plus précis après. Est-ce qu'il y a une ultime ou une pénultime question Louis J'ai pas exactement dit ça à la deuxième partie mais je suis assez d'accord. C'est beau. Euh, il y a deux questions dans la question. Première question, comment comprendre quand un pape va vraiment en rupture avec l'enseignement des précédents Et si nous regardons un peu l'actualité récente, euh, il me semble pouvoir répondre à cette question <rire> pour rappeler que tout ce que l'Église dit sur l'infaillibilité et sur la continuité de l'enseignement concerne l'enseignement du pape sur la foi et les mœurs, en particulier dans des documents où il s'exprime de façon définitive dans le cadre de l'infibilité mais plutôt, euh, je ne sais pas comment dire, euh, document assez affirmatif. Il ne me semble pas qu'un document tel que « Summorum Pontificum » soit un, de cet ordre-là. On est plutôt sur un document disciplinaire, sur l'utilisation de tel ou tel ouvrage liturgique, et ce qui semble, et ce qui est à mon sens, hein, on ne va pas faire semblant, pour moi le traditionniste ou ce n'est pas une sorte de continuité à comprendre de pour moi, c'est un vrai véritable changement par rapport au document liturgique. C'était sur ça la question c'était pas sur ça du tout euh, oui. Plus ou moins. Euh, il y a à mon, à mon sens une vraie, une vraie rupture, un vrai changement. Pape 1 ou Pape Heinz dit que le, le rite ancien euh, a quelque chose à apporter dans l'église, peut y faire du bien, peut avoir une certaine fécondité. Pape II dit que la, la diffusion et l'augmentation du rite ancien est source de division et fait du mal. Bon, là on n'est pas, je crois, sur un jugement qui concerne la foi ou la morale. On est sur un discernement d'une situation dans l'Église, de telle pratique liturgique, de tel groupe qui la pratique, et de si ces groupes-là sont ou non unis à leur diocèse. C'est du pastoral, pastoral pour moi, ce n'est pas du théologique. Les arguments théologiques qui sont dits dans... Euh, traditionniste cosoles et dans des idées ravis, je pense que le pape Benoît pourrait tous les signer. Aurait pu tous les signer jusqu'à il y a quelques jours. Dans les conséquences de ces, ces points de vue-là Oui. Ça, c'est la question 2 de la question. Euh, dans notre contexte français, je pense sincèrement, de fait, que le document récent du pape François fait du mal à l'unité dans notre contexte français. Je pense que dans un contexte plus large, mais en particulier, si vous avez regardé un petit peu l'excellente euh, recommandation de Mathieu Bauer qui s'appelle euh, le truc américain, là. Mass of the Ages. Mass of the Ages. J'ai fait mes devoirs. Hein. Euh, quand on regarde Mass of the Ages, on voit bien que ce n'est pas juste piété personnelle euh, ou le, le tradit français qu'on connaît, qu'il y a une espèce de projet beaucoup plus large, qui n'est pas uniquement euh, sur telle forme liturgique et je signe tout le concile par dessous mais qui est beaucoup plus large de dire que le concile est dans ce qu'il a fait en liturgie mais aussi dans ce qu'il a fait dans sa doctrine dans ses conséquences ecclésiologiques euh, à quelque chose qui n'est pas formidable et le pape François je crois dans son document veut attaquer plutôt ça je ne suis pas expert hein, mais à mon avis il ne vise pas du tout la France quand il décrit son affaire, il vise plus les états unis c'est mon, mon avis <rire> où se développe fort et beaucoup un aspect d'attachement à la forme extraordinaire enfin, comme on l'appelait jadis euh, qui va avec une certaine distance par rapport au concile Vatican II je crois que c'est ça qu'il veut dire en tout cas c'est ce qu'il dit dans son document hein. il dit ben voilà, le, le, la, la multiplication des formes extraordinaires s'accompagne d'une prise de distance par rapport à l'enseignement du concile et qui n'est pas exactement ce que euh, veut enfin, c'est aller contre l'enseignement commun de l'église mais parce que, là, parce que la rupture est là, enfin, l'atteinte à l'unité, en fait, nous, on la voit, on ne la comprend pas. Ouais. Comment on réagit face à ça Est-ce qu'on suit absolument le PAC ou est-ce qu'on suit. Euh, enfin, est que... Je vois bien ce qu'on veut dire. Euh, je pense qu'il faut. C'est pas... quel document dont tu parles, toi, en particulier en particulier, c'est un. C'est un comme un élan dans une sorte d'ensemble. Euh, je pense que pour la question liturgique, en tout cas, il faut absolument lire Desiderio, Desideravi, qui est la, deuxième salle, la troisième salve après euh, les affaires qu'on a eues depuis trois ans, et qui là, vraiment, nous donne quelque chose qui est théologique et qui est beaucoup plus profond. Si on lit ça en essayant vraiment de comprendre le projet du pape qui est a derrière, du coup, ce qui reste, finalement, on y va franchement. Là, je ne mets plus de, de violon. Je crois que ce que dit le pape François, c'est la fin programmée, non pas forcément de manière violente, mais la fin programmée et assumée dans l'Église catholique romaine de toute forme ancienne de la liturgie, sauf le rite cartrusien, et si les frères se réveillent un peu, pourquoi pas, vu qu'on est sur un flou juridique, euh, le rite dominicain, mais on parlera une autre fois parce que c'est compliqué. Euh, en tout cas pour le rite romain, le bon vieux rite romain, euh, fini quoi. Fin de la récréation. Moi, j'y croyais pas trop hein, jusqu'à il y a 4-5 ans, mais là, de plus en plus, je vois pas trop quelle option il est, d'après ce qu'il raconte dans les documents. Terminé. Donc ça, c'est sa ligne où il va comme ça. Pouf. Nous voyons dans nos familles, dans nos milieux, dans nos cercles peut-être, que cette ligne-là fait du mal et crée de la division. Bien. Là, comment réagir Un, sur le plan personnel avec ma maman. Je vais pas rejeter ma maman par amour du pape. Mais je peux essayer de parler avec ma maman, de comprendre ce que veut dire le pape, pourquoi il le dit, comment il le dit et euh, d'essayer d'expliquer, d'essayer d'argumenter, d'essayer de, de, de dialoguer, oh, je l'ai dit, euh, de dialoguer avec les personnes pour essayer d'avancer. À titre personnel, je ne vais peut-être pas, euh, si moi j'ai commencé, si par hasard, hein, j'ai commencé soit à fréquenter soit célébrer de telle ou telle façon dont le pape n'invite pas trop à continuer, peut-être qu'à titre personnel je peux faire l'effort de ne pas exactement continuer sur le chemin où j'étais parti par fidélité à un pape vénérable, aujourd'hui défunt euh, en essayant vraiment de suivre ce qu'il me disait, j'ai fait telle chose et ben je vois que finalement le pape m'invite à faire l'inverse ça peut être un peu frustrant, ça peut être un peu curieux mais ça n'est pas du tout euh, sans précédent dans l'église, pour le coup sur des questions de cet ordre là des livres liturgiques qu'on a édités pendant 50 ans en disant tout le monde doit faire ça. 50 ans plus tard, on a dit bah finalement non, c'est déjà arrivé. C'est pas un drame, enfin, c'est pas, pas très grave. Par contre, si on vous dit euh, de croire que Marie est vierge après la conception de Jésus, que trois jours après on vous dit bah finalement non, là c'est plus embêtant. Non, on est sur du non, on peut pas être à la fois vierge ou pas vierge. Il faut, faut choisir, chérie. Non, tu peux pas, pas tout garder. Non, mais euh, bref, pas Chérie la vierge, Chérie le pape. Enfin. Bien, d'autres questions Plus on avance, plus je dis de bêtises, si on pouvait s'arrêter là, ce serait magique. Formidable. Nous étions... Euh, on peut appuyer sur le, le bouton, ce serait formidable. Bouton. Il y a quelques annonces avant les complis. et après les complis, nous avons un don magnifique de l'école saint joseph les Maristes.